Euh, donc, euh, comme à chaque vendredi, dans le fond, notre intention, c'est surtout euh, ben, de partager. Euh, si, vous aime, si vous, vous avez eu le temps, dans le fond, de vous approprier les outils, ben, de partager un petit peu euh, votre création, vos idées. Puis, encore une fois, si vous avez des questions, ben, on est là pour répondre, là, autant pour euh, Google My que pour euh, Scribble Maps. Mais euh, on se dit aussi qu'on aimait ça le vendredi où vous partagez, bon, peut-être. Euh, soit un outil de communication pour la formation à distance ou un, un petit ajout là, supplémentaire dans le fond qui est, qui est lié à la thématique euh, dans le fond de la semaine donc euh, aujourd'hui euh, on s'est on plus tourné vers euh, euh, comme je le disais mercredi 9, vers peut-être vous présenter d'autres types de cartes euh, thématiques et également euh, parler des données. Dans enfin, toute la question des données, surtout en géographie, là, euh, je pense qu'entre autres, nos, certains manuels commencent à être de plus en plus euh, vieux. Fait Il faut comme aller chercher de nouvelles données pour qu'elles soient comme plus d'actualité. Puis avec Internet, bien, maintenant, c'est quand même facile d'avoir accès aux données. Mais reste après le pont là, de venir traiter ces données-là. Puis des fois, bien, ça peut se faire sous la forme là, de cartes. Euh, avec les élèves, puis on a trouvé peut-être une manière quand même euh, simple, là, je dirais, de, de traiter des données. Donc, euh, il sera question de ça aujourd'hui. Et on a un invité, euh, Sébastien, donc euh, Sébastien Bergeron, qui est euh, conseiller pédagogique, récit et univers social, si je ne m'abuse, mm -hmm. à la campagne euh, des Bois-Francs, donc euh, dans la région là, de... Victoriaville, Drummond, pas Drummondville, Victoriaville, Princeville. Non, non, non, non. Ouais. Princeville, exact. Etc. C'est pas facile à trouver, Princeville, hein? <rire> Mais bon, ça a l'air qu'il y a euh, des bonnes poutines dans ce coin-là. Ouais. Steve, ça prononce pas. Euh, donc, euh, on voulait vous présenter quelques cartes thématiques, là, Steve, vous va vous, vous, vous surtout euh, vous en... C'est lui qui va surtout vous les présenter. Mais je vais juste en présenter peut-être les deux premières là, euh, qui étaient plus contextualisées avec la situation. Euh, en février, on donnait une formation avec Chantal Derry, qui est didacticienne à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Elle s'intéresse beaucoup à la didactique de la géographie nous avait présenté cette carte-là. Donc, en février, on dirait que, bon, oui, c'est intéressant, mais peut-être qu'on ne s'attendait pas euh, à savoir que ça va être aussi intéressant là, de compiler ce genre de données-là. Donc, euh, en février, il nous a présenté cette carte-là, là, comme vous le voyez à l'écran. Euh, donc, c'est une carte de type géomatique et euh, selon la légende, donc jaune, c'était... Euh, faible. Et puis, plus, plus c'est foncé, en fait, plus ça attend vers le mauve, bien plus, à ce moment-là, l'activité, donc, euh, du coronavirus était présente euh, dans les régions du monde. Donc, en février, on voit que ça avait vraiment, là, explosé euh, en, en Asie. Puis, on sent, bon, qu'au Québec, c'est quand même présent, mais moins. Puis, peu à peu, avec le temps, là, qui, qui va passer, bon, la carte évolue. Euh, donc, ça, c'était sur le site... Euh, « Health Map », il me semble. Oui, c'est ça, « Health Map ». Donc, euh, c'est euh, un site qui recense, dans le fond, euh, toutes les, les maladies qui peuvent être près là, qui sont géolocalisées. Fait que vous pouvez mettre votre position, puis essayer de voir, là, quelles sont les maladies euh, proches de chez vous. Faut pas être trop euh, hypochondriaque, euh, mettons. Et peut-être dans le même sens, je sais, étant donné que là, cette semaine, notre thématique, c'était la cartographie. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, là, hier, euh, ça m'a fait penser, donc, à notre formation. Donc, un, un jeune Américain, je pense, du Tennessee, euh, qui a créé, dans le fond, avec les données euh, de l'OMS, donc étant donné que les données sont publiques, il a créé une carte... Donc, qui est interactive et qui montre là, à chaque jour l'évolution euh, du nombre de cas, de morts, etc., par rapport au coronavirus. Et euh, il a un flux quotidien d'environ 30 millions d'utilisateurs euh, qui passent. Euh, par son site. Et il s'est donc fait offrir 8 millions de dollars pour ajouter de la publicité. Et ce petit jeune de 17 ans a refusé le 8 millions de dollars. Fait que je peux toujours vous mettre l'article euh, euh, euh, par rapport à cet ado-là. Là. Je trouvais que c'était bon. C'était peut-être intéressant là, de juste vous en parler rapidement hein, ce matin. Donc, c'est une carte interactive qui a créée avec quand même là, des données euh, publiques. Voilà. Euh, rapidement, on a identifié euh, quelques cartes, euh, ben tu sais, vous êtes là, vous aimez les cartes, moi je les adore, euh, je peux passer des heures devant une carte, puis bon, euh, tout ça vient de quand j'étais jeune où euh, je me suis rendu compte, mettons quand le 11 septembre est arrivé, euh, vous vous souvenez exactement où vous étiez, ben moi j'ai un moment précis dans ma vie où la carte a été très significative. Euh, et, euh, ben, tu sais, je me dis, ben, avec nos élèves, ben, il y en a certains qu'on peut aller chercher comme ça, là, donc, en créant des moments forts, puis, bon, euh, la, la carte peut être intéressante. Évidemment, j'étais un enfant des années 80, puis, bon, euh, j'avais peur, euh, j'étais à la fois fasciné par les Russes, et euh, j'avais peur euh, d'eux. Donc, euh, j'hésitais entre Tretyak qui était le goaler des, des, des Soviétiques, puis de Ken Dryden là, qui est le goaler des Canadiens, donc euh, une relation amour haine évidemment. Et j'ai eu peur du de, de, de jour après et, euh, et c'est ce, un fameux film après l'explosion la, la, nucléaire. Danny sûrement souvient certainement de ce film-là. Tout à fait et aussi. Bon, euh, Rocky Cat aussi, oublie pas. Euh... J'allais parler de Rocky Cat, Drago. Donc, euh, et là, ben moi, je regardais cette carte-là, je me souviens, puis je me suis dit, bon, les Russes sont quand même assez loin du Canada, il y a l'Europe, l'Atlantique, ça, euh, s'ils envoient des missiles, c'est pas si pire. Et je me souviens très bien de mon propre de GO1, qui euh, nous dit, de façon un peu désinvolte, bien, vous savez, si les Russes envoient euh, des missiles, bien, ils vont les envoyer par le pôle. Et là, je me souviens clairement, là, et là, je, ben, je suis traumatisé, clairement, là, donc... Euh, et euh, ce qui m'amène à dire que, bon, il y, a, il y a certainement des cartes où il y a, il y a plusieurs façons d'amener, dans le fond, la carte euh, aux élèves pour qu'ils qu puisse être vraiment un outil euh, d'interrogation, de fascination aussi. Euh, puis bon, on, a, on en a sélectionné quelques-unes qui sont intéressantes, dont euh, celle-ci, euh, puis c'est un beau problème, dans le fond, si on demande aux élèves, par exemple, est-ce que tu es capable de tracer une ligne droite euh, « Quelle est la plus longue ligne droite, dans le fond, euh, qu'on peut, qu peut faire euh, sur la planète Terre avec un bateau? » Et on leur propose cette, euh, cette carte-là. Donc, euh, à première vue, euh, justement, cette ligne-là n'est pas droite, mais si euh, vous, euh, euh, on peut peut-être mettre le lien YouTube, la démonstration, dans le fond. Donc, je... Merci, Maude. Donc, vous irez voir le, le lien euh, YouTube qui présente, dans le fond, qui est la démonstration que ça, c'est la plus longue ligne droite. Donc, si je prends un bateau, mon dériveur est euh, brisé, je m'en vais en vends ligne droite, ben, je n'aurai euh, jamais besoin, dans le fond, de tourner et je vais pouvoir faire le tour de la Terre. C'est quand même assez fascinant. Mais ben, pratiquement le tour de la Terre. Donc, ça, c'est une belle façon d'amorcer, d'aborder, si vous voulez, la, la, la, la, la projection. Puis, bon... Euh... <rire> Donc, d'aborder la projection et tout ça. Donc, c'est une façon intéressante, justement, de partir d'un problème, d'essayer de sketcher. OK, bien, plus longue ligne droite, j'ai l'impression, mais ben, tu sais, c'est clair qu'eux, ils vont... Que vous pourriez faire ça en ligne, donc c'est l'idée euh, aussi euh, de l'exercice aujourd'hui. Hein. Donc, euh, ils vont certainement se dire, bien, ça, c'est la plus longue ligne droite, c'est clair. Là, je vais longer l'Antarctique, n'est-ce pas? Et je vais avoir la plus longue ligne droite. Donc, euh, voilà. Autre carte que je trouve bien, bien, c'est qui euh, évoque les vacances, c'est euh, si vous êtes sur une plage ou sur le bord de la mer, où vous voyez en ligne droite. Donc, euh, c'est une autre façon euh, intéressante de, de présenter euh, la courbure de la Terre, donc et la pro les problèmes de projection que l'on a. Donc, euh, je suis en face de l'océan, puis je vois où, dans le fond. Un peu comme le même principe, je si je creuse un trou euh, dans la Terre, où je me retrouve, euh, par exemple, euh, de l'autre côté. Tout le monde le sait, on se retrouve en Chine. En fait, c'est même pas vrai. Fait que, euh, voilà. Euh... Donc, plus, euh, plus sérieusement sur la question des données, parce que, bon, on va axer euh, notre présentation sur cette question-là, euh, je vous amène sur euh, des, euh, un site qui est vraiment le fun, qui s'appelle euh, World Mapper, Merci Mode, euh, qui, euh, dans le fond, présente la Terre de façon, on va dire, euh, pas morphologique, là, mais euh, qui, euh, dans le fond, présente cette, euh, la Terre. Euh, en fonction des données. Donc, sur le site même, vous allez voir que euh, vous pourrez euh, justement consulter, euh, euh, par exemple, la, la terre euh, qui… sous euh, forme de… de, de l'augmentation la de la population en fonction de la ville et tout ça. Et puis, bon, euh, la proportion du territoire euh, se fait en fonction du nombre. Donc, euh, vous allez voir que le Canada est souvent… Euh, absent parce que, bon, en, en termes de population, on a un grand territoire, mais on est peu peuplé. Euh, donc, euh, puis bon, euh, la Chine aussi est souvent déformée et tout ça. Donc, ça présente les données de façon visuelle et intéressante. Dans ce cas-ci, bon, la, comme je le disais, la population dans le monde, là, vous avez là, une série de, de cartes là, vraiment intéressantes qui, à la fois, présentent le monde sous forme de cartes, mais aussi, vient vous présenter un peu euh, les données. Donc, c'est un peu un croisement visuel et c'est une bonne façon, par exemple, en monde contemporain, de, de, de travailler ces, ces éléments-là ou en géographie de 1 et de 2. Je ne sais pas si vous connaissiez euh, World Mapper. Super. Donc, euh, vous allez pouvoir... Euh, moi c'est clair que je rentre dans ce site-là, puis je navigue, puis, ah, je l'ai pas vu celle-là, genre, les dépenses, euh, euh, les dépenses militaires, par exemple, là, bon, on laisse, on est, on pourrait comme anticiper je, quel pays va exploser en termes de dépenses militaires, puis on le voit rapidement. Euh, autre carte que je trouvais fascinante et que l'on peut euh, regarder avec les élèves, c'est, euh, dans le fond, les des endroits où Street View est passé. Et on constate que, bon, que, bon c'est très occidental, justement, comme euh, cartographie. Euh, donc, c'est une façon, euh, justement, d'aborder cette chose-là euh, avec des élèves. Évidemment, un monde de la nuit qui euh, peut être intéressant pour ce qui est de la, de la pollution lumineuse, mais aussi euh, de la densité de la population. En termes de euh, bouffe aussi, on peut voir bon, les McDonald's dans le monde. Donc, ça, c'est une carte que je trouve intéressante. Donc, euh, voir. Puis, bon, il y a des pays qui, où il n'y a pas de McDonald's. Donc, ça, ça peut être intéressant de voir où ils sont. Euh, des trucs un peu plus excentriques Dubaï, que vous connaissez certainement. Donc, ils ont créé. Puis, en fait, on est en train de créer des îles pour euh, le tourisme, qui, justement, eh bien, ça doit être des îles assez isolées euh, en ce moment, mais euh, qui reprennent la forme de la, la planète Terre. Donc, il y, en a, il y, a, il y a tout un, un système, c'est comme une espèce de palmier aussi. Là. Donc, c'est des constructions humaines visibles de, à l'œil nu de, de, de, du monde. Puis, ce qui est drôle dans ça, c'est que le Québec, là, et à peu près pas identifier l'île, c'est, euh, en tout cas, il y a des îles là, qui forment le Québec là, dans le milieu, puis c'est pas, euh, pas le Québec, là. je ne me rappelle plus c'est quoi, là, mais euh, autre euh, élément euh, que je trouve intéressant, c'est, bon, euh, la question de l'Internet, tu sais, on a besoin, hein, c'est quoi, est-ce que, et physiquement, on est relié à ces, aux différents pays avec des câbles souterrains, donc ça, ça peut être, une carte fascinante à observer et voir, bon, sont où les réseaux principaux euh, euh, Internet? Est-ce qu'il y a des pays qui sont moins, euh, justement, euh, ont, ont moins de réseaux? Ou, euh... Super, ben, c'est ça, c'était l'idée, un peu, vous faire redécouvrir, puis à un moment donné, ben, tu arrives au bon moment, tu dis, ah oui, ouais, ben, j'ai ça de planifié, Ben je vais pouvoir, comme, y, y retourner, là. Euh, Puis bon, euh, celle-là, je l'adore, c'est euh, pourquoi le Nord devrait-il toujours être en haut de la carte, donc c'est une autre question qu'on peut poser aux élèves, donc c'est une, une convention, mais euh, l'Australie a, a le droit, elle, de nicher en haut à gauche de la carte aussi, euh, donc euh, c'est toute une question de projection, de perception, et encore là, bon, euh, de voir le Canada à l'envers, mais ben, tu sais, c'est, je pas, ça... C'est un peu étrange parce qu'on est tellement habitué de, de voir dans l'autre sens. Donc, c'est ça. C'est des cartes qui marquent l'imaginaire, qui sont qui peuvent être intéressantes pour, justement, euh, traiter euh, traiter des de, de la carte comme telle, puis peut-être marquer l'imaginaire comme moi, je, je l'ai été quand, quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai certainement développé une fascination pour les cartes. Euh, Dany avait après, euh, envoyé sur Arte... Euh, une vidéo, c'est ça qui explique euh, les câbles euh, marins? Oui, c'est qu'en fait, en monde contemporain, j'aime beaucoup compléter les cartes avec euh, une émission sur Arte qui s'appelle « Le dessous des cartes tu », sais, qui vient un peu euh, expliciter la dynamique, les enjeux géographiques et géopolitiques. Alors, euh, quand tu as présenté ça, j'ai eu un flash, il me semble que j'ai présenté justement aux élèves… Euh, une mission, là, sur euh, que j'avais en fait que j'avais fusionné même avec Edpuzzle. Ça s'appelle Le Dessous des cartes, c'était la guerre des câbles sous-marins entre les pays pour avoir un, un accès plus rapide à Internet. Donc, tout ça, les OK. Merci Dani de la ressource. Puis bon, euh, je termine euh, ce petit tour d'horizon-là de, de carte de la vitrine de cartes avec.. Euh, euh, un outil, bon, les cartes historiques, donc euh, un outil qui peut être intéressant pour vous, euh, pour trouver des cartes historiques, euh, et ce qui est le fun de cette carte-là, de cet outil-là, c'est que ça vous permet de naviguer sur un globe et de voir, dans le fond, les cartes historiques disponibles. Euh, donc, euh, par exemple, je vais peut-être juste faire un, un partage d'écran, Donc, euh, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez naviguer dans euh, la carte, où, où vous le voulez, vous vous déplacez, euh, vous pouvez chercher avec le moteur de recherche, et là, ben, ici, à droite, vous avez euh, les différentes cartes qui, euh, historiques qui sont disponibles. Donc, euh, ici, euh, tu pourrais aller voir si j'en ai pas une dans le coin de Princeville, c'est plus là, Et donc, ici, ben, j'ai celle-là de 1962, euh, j'en ai une euh, du euh, 1750, vous avez, vous descendez là, comme ça, là, Lower Canada, 1803, euh, et euh, donc, dans le fond, vous avez une série de cartes qui touchent cette région-là, euh, 1867, tiens, et euh, en, ensuite de ça, vous pouvez aller voir la carte directement sur le site, parce que c'est, dans le fond, c'est une espèce de répertoire de plusieurs euh, cartes du euh, euh, historiques. Euh, donc, ça vous permet de chercher dans plusieurs euh, euh, banques de cartes de façon plus conviviale, euh, c'est-à-dire qu'en utilisant le globe terrestre. Donc, euh, vraiment, c'est un incontournable. Là, si vous voulez euh, aller chercher des cartes historiques là, intéressantes pour votre cours d'histoire de 3 de, de ou de 4. Euh, ou... Euh, même, euh, j'imagine, en secondaire 1 et 2, là, pour. Euh, voilà. Donc, ça termine un peu la, la petite présentation des cartes. Peut-être deux choses à retenir. Là. Bon, éveiller l'intérêt des élèves pour les cartes avec des problèmes fascinants. Puis bon, deux, ben, deux ressources qui touchent les données, à la fois World Mapper, puis euh, à la fois ben, Old Map Online, qui euh, sont des ressources d'après moi euh, que, qui méritent votre attention. Voilà. Je voulais simplement revenir rapidement là, sur le fait que vous pouvez toujours demander, dans le fond, euh, sur campus.récis.qc.ca, euh, un badge, là, donc, soit de participation ou euh, de technologie pour euh, attester que vous avez participé euh, à cette formation sur la cartographie. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à le faire. Euh. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que, Nathalie, je ne sais pas si tu l'as bien reçu, euh, mais donc, euh, ta demande a bien été euh, complétée et acceptée. Euh, Puis, n'hésitez pas, si jamais, tu sais, euh, plus tard, euh, vous, euh, vous travaillez avec une carte ou, ou même vous l'expérimentez en classe, ben à ce moment-là, euh, vous pouvez toujours retourner sur campus, euh, soit nous transférer, par exemple, votre carte, euh, nous transférer euh, une production d'élèves, par exemple. Et à ce moment-là, on pourra là, vous attribuer euh, le badge euh, conséquent. Donc, euh, je vous remets euh, le lien, dans le fond, de Campus Récit dans le clavardage. Merci. Donc, euh, nous, ce qu'on a décidé de faire avec, euh, on a suivi là, une formation, je pense, c'est à la cœur, sauf ce que vous avez présenté, Google, euh, Google, mes cartes, puis on a décidé là, de de pousser un petit peu plus loin, puis de, de, de combiner un peu la géo et l'histoire dans, dans le même projet. Donc, ici, on a le concept de romanisation, où l'élève, il part du fait que, bon, à Rome, il y a certaines infrastructures, un aqueduc des arcs, des collisées, des temples des termes, et bon, il doit les, les situer sur, sur Google Maps en ajoutant des images, en ajoutant des, des icônes, en ajoutant des, des couches, bon. Et après ça, ben, l'élève est amené à comprendre le concept de la romanisation, que les Romains vont, vont euh, dupliquer, vont multiplier le, le, le modèle qui existe à Rome. Donc, ils vont le dupliquer ailleurs et partout, aux quatre coins de, de l'Empire romain. Donc, euh, comme j'ai dit, l'élève, il part on va partir vraiment des, des ruines qui existent aujourd'hui, qu'on qu retrouve, qu'on est capable de voir quand même de repérer assez facilement, et donc on, on en a cinq à trouver, et ensuite, l'élève doit en, en, en placer 20. Donc, on, on laisse là vraiment, euh, on, on, on donne des choix à l'élève. En fait, on, on lui donne, l'élève, il ne doit, doit pas trouver des, des ruines romaines c'est qu'on on lui dit, « Bon, regarde, on va placer telle, telle, telle ruine sur, sur une carte. Est-ce que je peux partager mon écran? Bon? » Oui, euh, dans le fond, euh, si tu regardes le menu à droite, ouais. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu es dans l'onglet « Présentation ». Si tu vois oui. « Accueil »,« Partage d'écran »,« Caméra eh, ». C'est bizarre, on dirait que je le trouve pas. Est-ce que tu vois le enregistrement en cours oui. OK, là, Je si vois tu vois, ensuite il y a atelier et ensuite il y a présentation. OK, partage d'écran, parfait. Partagez mon écran. Si tu n'as pas. Oui, c'est bon, on voit. Ça fonctionne. Là, on voit via en ce moment. Là, oui. c'est beau, on voit. Parfait. Donc, le but de l'activité, c'était vraiment, on a une liste de, de ruines romaines qu'on distribue qu à l'élève. Et l'élève doit, tu sais, c'est sûr qu'au départ, là, il se pose pas vraiment de questions. il dit, OK, euh, l'élève, il va venir placer l'amphithéâtre de Foula, il va venir placer un autre amphithéâtre, des aqueducs. Bon, il vient placer là, les, les éléments sur la carte. Et au final, l'élève, ben, il va finir que, à force de placer les, les ruines romaines un petit peu partout sur, sur la carte, il est amené à comprendre que l'Empire romain, bien, le modèle qui, qui existe en Italie, les Romains vont l'avoir reproduit aux quatre coins de l'Empire. Et on veut l'amener à comprendre le concept de romanisation, donc à partir des infrastructures, à partir de, de, de la diffusion de la culture, à partir là, de, justement de, de la diffusion de, de ce modèle-là. Comme là, j'ai juste mis un, un élément, c'est l'amphithéâtre qu'on retrouve en, en Dalmatie. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'au lieu d'utiliser les... Donc, oui, on va demander à l'élève de, de situer l'amphithéâtre, ok, c'est en Croatie, mais ça, ça correspond à quelle, à quelle province de l'Empire romain? Donc, là, on part de, de la carte de l'Empire, qui, qui est une carte là, sur, euh, sur Alloprof. On s'entend, je crois qu'il manque quand même quelques, quelques provinces romaines, mais c'est déjà un bon point de départ pour que l'élève dise, bon, ok, parfait, euh, j'ai retrouvé là, tel, tel... Euh, Juste à penser au deuxième amphithéâtre qui était sur la liste, OK, c'est en Afrique, parfait. L'élève est amené à les situer. Et moi, ce que j'aime de Google Maps, c'est que lorsqu'on regarde les, les éléments qu'on va venir placer sur, sur la carte, j'ai mon amphithéâtre. Et si je. Normalement, quand je clique dessus, il y a quelque chose qui, qui se passe. Mon amphithéâtre de fou OK. Et là, ben, l'élève est en mesure d'aller chercher, chercher une image, est en mesure d'ajouter une description. Et on peut demander à l'élève, « Ok, bien tout ce qui se retrouve en Dalmatie, dans cette province romaine-là, tu vas mettre ces éléments-là ces éléments en bleu. » Les autres éléments que tu vas retrouver, par exemple en Gaule, euh, moi je demandais aux élèves de, de les mettre en orange, par exemple, ou en rouge, tu sais, peu, peu importe. Si on laissait ça à la, à la discrétion de l'élève, et au final, pour avoir travaillé quand même beaucoup avec Gouliel Mécart l'année passée, là, on était vraiment là, dans les premiers balbutiements où je demandais aux élèves de, de placer là, des, des éléments là, sans, sans tenir compte vraiment de l'aspect de l'Empire romain. Mais les élèves étaient, les élèves trouvaient ça intéressant. et vous voyez que c'était une nouvelle façon pour eux d'explorer des, des concepts, soit géographiques ou encore historiques. Et si je reviens à mon, à mon document… Donc, on vient placer là, quand même ces 25, 25 infrastructures, 25 ruines romaines. J'aurais pu demander également, là, mettre mon tableau dans l'autre sens, en mode paysage, et demander peut-être la fonction, à quoi se servait un amphithéâtre, à quoi se servait le, le mur d'Adrien, à quoi ça servait un temple, ou bon, etc., etc. Ça aurait pu être également une possibilité. Et, moi, et finalement, bien, on, on termine avec la, la question, j'aurais pu utiliser une... D'opération intellectuelle, établir des liens de causalité, par exemple, déjà un texte d'environ 50 mots dans lequel tu expliques ce qu'est la romanisation. Donc, l'élève, à partir de tout ce qu'il vient de voir, est-ce qu'il est en mesure de m'expliquer c'est quoi le concept de romanisation? On s'entend que ce n'est pas une activité d'introduction. Moi, je pense que c'est une activité de conclusion de chapitre qui pourrait amener l'élève à... Je pense que, tu sais, on fait le, le tour de la question du concept de romanisation qui est au cœur du chapitre. Et l'élève, ben, au final, il nous crée une, une carte qui est, qui est franchement in intéressante. Si tu permets, j'ai un deuxième petit projet à, à, à présenter. Ou s'il y a des questions, ben oui, là, euh, moi je vais comme ça. L'autre ouais. projet qu'on qu a bâti, qui a été testé par, par une enseignante, et qui franchement a, a bien fonctionné, là, mais fait elle a eu droit à une période, puis ensuite, les, les élèves ont dû quitter à cause de, de la pandémie. Les, les territoires, le, le territoire industriel en, en géo de, de deux, c'est une activité qui a été développée. Donc, au départ, euh, encore là, c'est vu en fin de chapitre. On, on pose des questions là, des opérations intellectuelles. On prévoit ça comme un, une espèce de, de mini-test peut-être à la fin là, du, du chapitre. Moi, j'aime bien ça, là, travailler les opérations intellectuelles déjà… Là, au, au premier cycle du, du secondaire. Tu sais, c'est rien de vraiment complexe, mais ça vient, ter ça vient terminer un peu là, la, le, le chapitre. Donc, on pourrait l'utiliser en, en évaluation. Et au final, après, ben, on demande à l'élève de venir situer les caractéristiques d'un territoire industriel. Donc, le territoire industriel à l'étude, ici, c'était le... le la liminerie de, de Bécancourt qu'on qu souhaitait utiliser parce qu'on retrouve un aéroport, un port, réseau de distribution, réseau ferroviaire, etc., etc. Donc, ce sont tous des éléments qu'on retrouve avec les, les instructions, là, bien entendu. Et à la fin, on demandait à l'élève de tracer un petit, un portrait sommaire de, bon, un peu comme les, les grilles qu'on voit en, en histoire, mais nous, on a décidé de l'adapter en géo parce qu'on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant également. Donc, le secteur d'activité on revient sur les facteurs naturels, pourquoi que telle industrie se développe à tel endroit, les facteurs humains aussi qui sont, euh, qui, qui sont visibles sur, sur la carte. Et si je reprends mon, mon territoire industriel, donc euh, j'ai commencé là, un petit quelque chose, là. la séance n'a pas pu me, me distribuer là, les, les éléments des élèves, mais ce qu'on peut retrouver, ce qu'on s'entend que Bécancourt, c'est quand même un petit peu dans notre coin, et on, on avait le fleuve, donc on avait décidé d'y aller avec ça. Donc, on, on a justement la limiterie des concours. On voit qu'on a créé une couche qu'on a appelée « territoire industriel » dans lequel on vient ajouter nos éléments. Donc, on a le port. Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut rajouter des images, on peut rajouter des descriptions. Et l'élève, ce qu'on souhaitait, en fait, c'est que l'élève vienne situer « Ah, OK, on a des foyers de population, donc on a un bassin de main-d'oeuvre, on a un bassin, mettons, qu'on passe à Trois-Rivières également » Donc, il y a un bassin de peut-être pour les produits qui sont faits à la luminerie. Et là, on commençait à ajouter nos éléments. Donc, les autres éléments qui manqueraient, par exemple, dans la carte, c'est notre réseau de distribution, c'est notre aéroport. Il y en a un à Trois-Rivières, il n'y en a pas un à Bécancourt, mais il y a un petit héliodrome, je pense, pour les hélicoptères. Donc, on aurait pu l'ajouter. On a nos zones urbaines. Notre réseau routier, on a la, la 40 qui passe proche, on a la 20 aussi, on a le… Tu sais, c'est des éléments qu'on qu souhaite faire prendre conscience à l'élève. qu'un un territoire industriel lorsqu'il se développe, mais ça demande des infrastructures en particulier, notamment celle-là. Donc, l'élève vient les identifier à partir des, des éléments. Puis ensuite, dans mon territoire industriel à l'étude, mon aéroport, comment il, fait, comment il se nomme? Donc, viens, viens me le nommer. Ça ne pas juste aéroport. comment il s'appelle cet aéroport-là? Le port, okay, comment il s'appelle? C'est le part de Bécancourt, ça peut être le part de trois de également. Donc, il y a des éléments comme ça que nous, on souhaite prendre en considération lorsqu'on on, on fait réaliser ce type de carte-là aux élèves. Et tu sais, le, le seul hic présentement, nous, qu'on qu a vécu pour l'avoir testé, c'est qu'on qu fonctionne avec Microsoft. Donc, les élèves n'ont pas de compte Google. Les, les TI en notre sont un petit peu réticents à ce qu'on crée des comptes Google aux élèves. Je ne sais pas trop pourquoi. En enfin, fait, je, je sais pourquoi, mais... <rire> et, euh, et là, ben nous, on travaille avec cet outil-là en, en univers social. Et de plus en plus, il y a des profs qui se tournent vers Google en univers social parce que les, les outils sont, sont intéressants. Tu sais, on on s'entend que développer ce genre de... On, on développe des, des aptitudes numériques aux élèves et on, on les fait travailler sur différentes plateformes que juste, ben je te donne une carte, utilise, euh, tu sais, on est loin, là, des, des, des cartes papier à utiliser des petites légendes. ou les élèves, là, ils s'amusent à utiliser, bon, ben moi, je vais prendre, je vais prendre la petite maison pour mes foyers de population, je vais prendre la vague pour le, le fleuve Saint-Laurent, je vais utiliser la petite, la petite usine ici pour la luminerie tandis qu'un autre élève va utiliser d'autres comptes. Donc, ça permet de, de les personnaliser. Et ça crée des cartes qui sont quand même assez inter interactives pour… Euh... Puis j'imagine, dans ce cas-ci, entre autres, là, la, la fonction de carte satellite, là, ça pouvait vraiment aider les élèves euh, à venir ouais, identifier, par exemple, les, on les voit bien, là, par exemple, le territoire ouais. industriel, l'industrie. Euh... C'est juste place, parce ça, que puis, ici, il y a la il y a centrale même. nucléaire, là, on ne peut pas le prendre dans, en exemple, étant donné qu'il n'est plus en opération, mais… Donc, ce qu'on a trouvé, mode, par exemple, c'est qu'on ne peut pas zoomer suffisamment. quest Ce qui est fait avec le Google Maps, c'est qu'on n'a pas le Street View. Donc, on, ce qu'on a trouvé tannant, on s'entend, on ouvre un autre onglet, on ouvre Google, May, May, Google, Google Maps, et on s'en va en Street View pour, exemple, trouver là, view, le réseau de distribution. T'sais, si je ne me trompe pas, là, les lignes d'hydro passent à peu près ici, pour s'en aller, là, se raccorder ici. Donc, là, on n'avait pas le choix. Il fallait absolument utiliser là, Google Street View pour aller sur le boulevard et voir que, oui, effectivement, la, la ligne d'hydro passe ici. Et en zoomant un peu, bon, OK, il y, un, il y a un réseau ferroviaire. Donc, les élèves doivent faire une petite recherche là, pour savoir à qui, à qui appartient à ce réseau ferroviaire-là qui passe à, à Bécancourt. Des éléments que les élèves ont. On dirait que, étant donné qu'on est directement devant l'ordinateur, les élèves, ben, ça ne leur dérange pas de faire un petit peu plus de recherche, de faire des trois clics. Des fois, ils ne sont, sont, savent pas trop comment, mais ils posent la question. « hey, Monsieur, euh, là, ici, là, je ne suis pas capable d'aller voir, mais je pense que ça va être ici, le, le réseau de distribution d'électricité, comment que je fais. » Là, il y a un autre élève qui arrive, ben, c'est facile, tu as juste à ouvrir un autre onglet, tu t'en vas sur ce vidéo, puis tu vas le voir. Moi, je, je l'ai fait, ça a fonctionné. Donc, les élèves s'entraident en utilisant là, ce, ce type de, de, de plateforme-là. Et tu sais, je ne sais pas si c'est l'effet de nouveauté, mais les élèves étaient vraiment emballés par le projet. Puis, tu sais, l'année passée, je l'avais fait sur, sur les métropoles. Fait que là, les élèves devaient me situer cinq métropoles par continent. Bon, c'est pas simple, mais le, le fait qu'ils puissent personnaliser leur légende, puis souvent, les élèves, bien ça, j'enseigne pas à des élèves qui sont en, en or, et pour eux, ben, faire des dessins, ce n'est pas quelque chose qui, qui les intéresse. sont peu comme moi, ils n'ont pas tant de talent là, pour, euh, au niveau artistique, ils ne sont pas comme ça, maintenant. Et, euh, et là, ben, pour eux, c'est simple. J'ajoute un icône, j'ajoute une petite couleur, j'ajoute une image, j'ajoute une brève description. Pour eux, c'est vraiment pas compliqué. Et tu sais, même que j'avais des, des suggestions d'élèves, de on pourrait en faire un autre, surtout qu'on ouvre un territoire en géo, eh, on, pourrait faire une, on pourrait en faire un, on pourrait en faire un autre. Ça, ça leur que. Même puis, pour eux, ça peut devenir un, un moyen, des fois, de venir résumer par eux-mêmes tu sais, la matière ou de se faire une synthèse. Ouais. Là. Ça, mettons que je donne mes cartes. Je pense que j'en ai là, des, des projets d'élèves qui ont fait l'année passée là, dans, dans ceux qui sont partagés. Donc, euh, ne m'appartenant pas. Vous voyez, l'année passée, je n'avais fait un, un avec l'Empire romain. Mais ce n'était pas, pas aussi détaillé, là. mon idée n'était pas aussi euh, détaillée que celle de cette année, de celle que je vous ai présentée. Donc, si c'est un élève qui, euh, qui a mis l'ensemble des éléments, je ne sais pas si l'élève ah, a, a pensé à mettre des photos. Donc là, c'était un début. Tu sais, je ne savais pas trop vers où je m'en allais, allais avec ça. Mais euh, je me souviens que lorsqu'on a commencé le, le chapitre sur le Moyen-Âge en, en histoire de 1, là, les... Les élèves, eux autres, là, ça leur tentait de faire des, des cartes sur, je pense que c'est celle-là, avec les cathédrales, avec les abbayes, puis ce genre de choses-là, c'est un élève qui est allé personnaliser davantage, qui est allé chercher là, des, des, des éléments. Mais pour eux, eux c'était pas compliqué de faire ça, puis go, go, go, on a envie de, de, de ce genre de, de projet-là. On, on, a, on a parlé des lieux touristiques, les élèves... Départ. Sébastien, ce que tu dis, tu ouais. d'y de, de, aller des fois par euh, boucher, tu sais, la première année, tu as fait un peu comme un test, tu c'est une ouais. activité que, bon, euh, tu commences, puis la deuxième année, quand vient le temps de la refaire, ben, là, elle est plus peaufinée, euh, tu tes intentions sont, beaucoup, sont plus claires, euh, ouais. tu ça, ça en devient presque plus un projet, là. Je trouve ouais. ça intéressant, l'évolution aussi de la tâche. Parce qu'au départ, t'sais, quand on, on se lance là-dedans, ben, là, tu on ne sait pas trop comment on se lance. Là, vraiment, on se lance, on ne sait pas trop. L'année passée, là, ça a donné, bon, les élèves sont allés positionner des, des éléments sur une carte. Ils ont compris le, le concept là, de, de romanisation, mais moi, je l'avais vu à la cause, puis là, je me suis dit, il hein, faut, faut que j'essaye ça. Je n'ai pas le choix, là, je, je me dois d'essayer ça avec mes élèves. Et c'est là que certains élèves m'ont dit, regardez, monsieur, là, on peut changer la couleur, on peut rajouter des, des éléments que moi, je n'avais pas tant eu le, le temps, mais je savais très bien que les élèves, eux autres, en mesure de m'en apprendre. Puis ça, il ne faut pas avoir peur. Ben, Parfois, les, les profs sont découragés et ils se disent euh, Ça, je le vois parce que je fais beaucoup de robotique avec les, élèves, avec les, les profs et les élèves. Puis les autres, ils ont peur de ne pas tout savoir. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave de ne pas tout savoir. C'est bien correct. Les élèves sont là pour, pour nous en apprendre. On sait les bases, on sait vers où on se dirige avec notre projet. Puis ensuite, ben comme ici, l'élève, il a dit « ben gars moi, je vais, je vais les mettre en… Ah, » Non, ça ne fonctionne pas. Là. On a du rouge ici, du jaune. Donc, lui, il est allé par continent. Ici, là, je pense qu'il s'est trompé. Là, il y a des élèves qui ont dit « On oh, peut-tu des petits cœurs là, Mettons, là, moi, j'aimerais ça aller voir la Tour Eiffel, mais tu ne l'avais pas mis dans ta liste. Ça fait que, tu sais, je mettrais, là, des, je mettrais des, des petits cœurs Je ferais ça en bonus, monsieur. Je ne peux plus faire ça. On n'empêchera pas les élèves de, de travailler non plus. Là. Mais… Les élèves étaient emballés par le projet. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé intéressant parce qu'aujourd'hui, que je sortais le cahier d'activité, là, c'était quasiment la crise en classe. Non, ça ne me tente pas, on ne va pas faire ça. Et là, j'arrive avec un petit projet comme ça. Oh, OK, là, là, là, là le, le discours a changé là, quand même de façon qu'après euh, euh, ça, à la fin de la ça à la fin de l'année, mais là, j'étais quand même un petit peu plus outillé, puis on s'est lancé dans du Minecraft, on s'est lancé là, dans, dans des projets de, de plus grande envergure, mais tu sais, sinon, euh, moi, ce que j'aime présentement, c'est que je monte du matériel, je, je donne en formation au prof, puis après ça, ben il y a un prof qui dit, hey, moi, je, je veux le faire, mais je me sens pas je me sens pas assez outillé, je trop de questions, les élèves, etc. que je m'en vais en classe avec, avec lui, puis go on, on teste, tu sais, juste à penser à David avec son projet de Minecraft, mais tu sais, c'est assez, assez fou, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, c'est le projet qui va être présenté la semaine On a, prochaine. Euh, oui, tout à fait. On a une question dans le clavardage. Justine, elle voulait oh, savoir ouais. euh, un projet, là, par exemple, euh, comme territoire industriel, là, ça, ça a été testé en classe. Ça a pris à peu près hein? combien de périodes? Ça a pris je dirais, là, répondre aux, aux opérations intellectuelles, peut-être une demi-période. Les élèves, c'était un travail qui était fait en, en équipe de deux, donc, tu sais, c'est correct. Je te dirais, mettons, là, trois périodes, ben maximum. Là. Tu sais, là, trois. Ceux qui ont pris jusqu'à trois périodes, c'était des, des élèves là, qui étaient peut-être un petit peu moins craqués, peut-être un, un peu moins avec les, les aptitudes techno, un peu moins développées. Là. Mais sinon, moi, ce que je laissais faire aux élèves aussi, c'est que, tu sais, euh, oui, 20, mettons, je prends les ruines romaines, oui, 25, c'est beaucoup, mais en même temps, mais en même temps, les élèves partagent la carte et ils travaillent, ils sont deux à travailler sur la même carte, donc ça va quand même assez rapidement. Si je reprends le, le projet de territoire industriel, c'est sûr qu'on a des opérations intellectuelles. Ça se répond quand même assez, pardon, assez bien. Ensuite, ici, ben, il y a un petit peu plus, là, de. ça serait peut être un cours pour remplir le document. Et... Euh, deux cours facilement pour, pour faire la carte. Puis, tu sais, euh, moi, je suis toujours open là, à ouvrir le, le local d'info sur l'ordre du midi pour que les élèves puissent venir travailler. Puis, tu sais, étonnamment, étonnamment, les, souvent, ce que je me rends compte, c'est que quand on leur fait faire des projets techno, des, des projets vraiment tournés vers les, euh, les technologies, les nouvelles plateformes, et quand on rouvre le local sur l'ordre du midi en Parasco, ou en Parasco plutôt, euh, les élèves, des, gens qu on, des élèves qu'on s'y attendait peut-être pas nécessairement, c'est eux, eux qui sont là. Donc, euh, moi, je peut-être que j'avais une bonne relation aussi avec mes élèves qui faisaient en sorte qu'ils étaient davantage tournés pour, pour venir. Mais euh, trois cours. Pour répondre à ta question, finalement, le trois cours, là, ça peut être euh, C'est correct. Celui de Rome est un petit peu moins long. Tu sais, on, les élèves ont juste à placer puis à répondre à une question au final. Euh, deux cours, ça peut être suffisant, sauf que. Deux cours, si les élèves connaissent déjà la, la, la, la plateforme, j'irais comme ça. Tu sais, un cours, là, on demande aux élèves tout simplement, « euh, Ok, gang, premier cours, on s'en va à l'ordinateur, vous allez vous créer un compte Google, ça leur prend un compte Google, c'est pas le choix. » Et là, ben, on a toujours des amis qui ont un cellulaire pour activer les comptes des, des autres amis parce que ça prend un numéro, euh, un numéro de téléphone, pour envoyer un texto avec un code. Une fois que ça c'est fait, là, que les élèves ont un compte Google, moi je les laisse taponner dans, sur la plateforme. Puis ça vient comme meubler mon 75 minutes et je leur demande de commencer. Il faut qu'ils se partagent la carte. Et là, c'est des affaires qui n'ont peut-être pas nécessairement déjà faites. Et fait là, je leur dirais « Ok, on se partage la carte parce que vous êtes les deux. Oui, parfait. Fermez votre navigateur. Retournez dans Google Maker, est parce que vous retrouvez la carte. Oui, elle est là. Parfait, excellent. » Et Là, je les laisse partir et je m'assure que Mettons que les, les cinq premiers cinq premiers, cinq premiers, éléments sont, sont, sont déjà sur, sur leur carte. On s'entend, c'est super simple. Là, à quel à quoi Alexandrina? Mais là, les, le problème avec ça, mettons que je retourne dans, dans ma carte à moi, moi, ce que j'ai expérimenté là, et ce que j'ai vu comme problème, c'est que là, les élèves, OK, ils le trouvent, c'est super bien, ils vont l'ajouter. Mettons que je ne pas à la bonne couche, là, mais vous comprendrez. Et là, les élèves, le problème, c'est bon. Quel compte que je prends? Là, ça, ça, ça, ça peut être long. Quelle couleur que je prends? Là, ça, ça peut être long aussi. Là, fait que des fois, là, on, est, on leur donne des trucs. On leur dit, regardez, là, vous, vous allez prendre ça, vous allez prendre telle chose. Ça peut, ça peut déjà les, les aider beaucoup. là. Parce que sinon, ça, c'est un petit problème que j'ai trouvé. Je veux, puis Je vous dirais là, que c'était surtout un problème qui était présent chez les filles. Là de prendre, bon, je prends-tu le rose foncé ou je prends le rose pâle. Tu sais, là, c'était les, les, les gars, c'est ce un moins... une alternative. Tu dis, place dis, tu tous tes repères, puis une fois que ça, c'est fait, ben là, ouais. va choisir le style, etc. Comme, ouais. comme ça, ça devient une deuxième étape qui est créative ouais. quand même, puis qui est importante, je pense. Euh, ouais. Mais au moins, on s'assure, tu sais, que la majorité des repères sont placés. Exactement. Puis, tu sais, ici, il y a quand même une complexité parce que là, l'élève doit situer l'amphithéâtre sur une carte. Il dire, OK, c'est en, en Croatie, parfait. C'est situé où? Après ça, il doit comparer deux cartes. Il doit comparer cette carte-là et la carte, de, avec une carte, mettons, de, de Google, pour dire, OK, ben je vais venir le situer. C'est à peu près ici, OK, donc c'est en Dalmatie. Là, il y, a, il y a un niveau de complexité qui est un petit peu plus... Euh, mais il faut avoir fait beaucoup de géographie avec les élèves au préalable pour être, pour être en mesure qu'ils comprennent les cartes. Parce que des fois, là, vous ben, c'est juste deux cartes, là, c'est pas super compliqué. Non, non, je comprends, c'est l'échelle, hein, que, donc de changer ouais. d'échelle, des fois, ça peut être très compliqué, tu as raison. Mais je pense que c'est une compétence à, à développer puis à travailler, en effet, ouais. avec euh, nos élèves, là. Bien, merci beaucoup euh, Sébastien, je pense que c'est vraiment intéressant, là, puis je trouve c'est cool aussi d'avoir euh, des projets qui ont été expérimentés euh, en classe, là, ça donne euh, vraiment une bonne idée, puis euh, je pense qu'on peut retenir plein de choses intéressantes. Là. Nous, aujourd'hui, on avait quand même une petite chose à, à présenter, là. je ne sais pas si vous avez encore euh, du temps, pour vous parler rapidement là, des, des données euh, en géographie. Euh, dans le fond, c'est juste parce que c'est comme une manière de traiter euh, des données géographiques là, de manière super simple. Donc, euh, je vais faire un partage d'écran pour vous le montrer. Euh, donc, par exemple, on pourrait partir euh, du PIB. Là, je suis sur une page là, de Wikipédia, la liste des pays par PIB, par habitant. On pourrait venir chercher les données ici là, qui nous intéressent. Et grâce à l'outil Google Sheet, dans le fond, Google Sheet, c'est euh, le comparable de Excel. Donc, on pourrait venir ici sélectionner les données. Donc là, vous voyez, j'ai comptabilisé, par exemple, le pays par habitant du Canada, des États-Unis, du Brésil, du Pérou, etc. Donc, on vient tout simplement, donc, dans Google Sheet, sélectionner les données. Ensuite, on fait « Insertion »,« Graphique ». Donc là, on va obtenir un graphique circulaire, donc euh, qui peut y avoir là, souvent, par exemple, dans les manuels ou euh, peu importe. Mais ce que nous, on trouvait vraiment intéressant, c'est que donc, quand ici, là, dans euh, l'éditeur de graphique à droite, quand on vient changer le type de graphique, donc on a simplement à cliquer sur « Diagramme circulaire » et on vient sélectionner ici, euh, la carte géographique. Donc, on arrive, là, et on a en temps réel, je vais quitter ça pour qu'on le voit mieux, on voit en temps réel, là, une carte statistique avec, donc, nos données qui sont intégrées à la carte, donc, euh, qui sont interactives, là, quand on circule sur la carte, et on peut voir afficher le PIB par habitant. Là, par contre, je pense que j'ai une petite erreur avec ma Colombie, là, qui est plutôt, euh, en tout cas, qui n'est pas 144 000, mais plutôt 14 000. j'ai, bon, une petite, euh, une petite erreur dans mes données. Ici, il y a un zéro de trop. Donc, j'imagine que si je vais enlever le zéro, la carte va s'adapter. Yes! Donc, oui, Andréane, je refais le chemin. C'est allé un petit peu vite. Donc, je vais euh, supprimer mon graphique. Donc, je pars de données. Je peux venir ici, là, par exemple, dans Wikipédia, prendre les données du fonds monétaire. Je vais me chercher quelques pays, quelques données de PIB par habitant et je me fais un tableau. Donc, j'inscris les données, deux colonnes, donc pays et PIB par habitant. Ensuite, on sélectionne toutes les données et on, moi, j'ai même sélectionné les titres. Ensuite, on fait insertion, graphique. Là, par défaut, ça va nous donner un diagramme circulaire. C'est donc ici, là, dans euh, type de graphique, qu'on va venir choisir euh, au lieu du, du diagramme circulaire la carte. Et donc, là, on a notre carte dynamique. Et donc, on voit que, bon, euh, plus le PIB tend à être petit, euh, tend le PIB par habitant, Tant à être petit, ce sera rouge, et plus il est élevé, ce sera vert. Donc, je pense que c'est une manière là, de traiter les données euh, assez rapidement. Et je voulais juste vous dire, si jamais donc, vos élèves n'ont pas accès à Google Sheet, c'est possible de le faire également dans Excel. Donc, euh, c'est vraiment, c'est tout simple, c'est presque la même procédure. Donc, j'ai écrit mes données, j'ai mon PIB par habitant, je viens sélectionner mes données, je vais faire « Insérer », donc je vais choisir « Graphique » et après, je vais aller chercher « Carte coroplette ». qui est a un synonyme, j'ai googlé ça tantôt, qui est un synonyme pour euh, vraiment, c'est l'appellation précise là, pour parler justement euh, des cartes ou est-ce que euh, les couleurs, là, des cartes statiques, ou est-ce que les couleurs vont identifier une concentration plus importante ou moins importante? Donc, ici, par contre, là, vous voyez, il y a seulement une couleur. J'imagine que c'est peut-être possible de changer euh, euh, la couleur. Donc, euh, plein d'autres, plus d'options si jamais euh, vous voulez jouer avec ça. Mais sachez donc que c'est possible de faire autant dans Google Sheets que dans Excel. Je pense c'est une manière quand même facile donc, de traiter là, des données. Euh, pour nos élèves, puis de, de les voir de façon là, visuelle et géolocalisée. Voilà. Et oui, euh, on a mis, dans le fond, tout à fait, Steve, tu as raison, le, dans le diaporama, on a mis, bon, des petites captures d'écran pour bien expliquer euh, comment faire. Si jamais, là, euh, vous pourriez même les partager à vos élèves, là, pour leur euh, montrer rapidement un petit euh, tutoriel pour euh, comment euh, traiter, justement, ce genre de données-là. Voilà. Je ne sais pas si c'était à Steve, à Dany, peut-être dire, en attendant, où, euh, où trouver des données. Donc, euh, on vous a mis plusieurs liens. Euh, donc, euh, que ce soit euh, « population data », on a mis aussi un lien vers, euh, bon, euh, cette année, les feux de forêt hein, dans le monde, ça a été quand même un phénomène assez majeur. Donc, si jamais vous voulez voir des données par rapport à ça, Sinon, il y a des sites comme Données Québec, Données Canada aussi, euh, qui ont plusieurs listes de données. Ça peut être intéressant à traiter avec les élèves. Euh, Perspective Monde, donc de l'Université de Sherbrooke aussi, euh, c'est un site qui contient plusieurs données. Donc, euh, dans le diaporama, là, vous allez retrouver euh, tous les liens vers ces données-là. En fait, c'est très simple, c'est que je partais toujours des données euh, statistiques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas world Meter, en fait, c'est une compilation de statistiques en direct, euh, en évolution constante. Et en fait, euh, comme je le disais, euh, pendant que j'étais débranché, euh, j'utilise beaucoup world 2 euh, au deuxième cycle, au secondaire, davantage en monde contemporain, mais on peut l'utiliser de secondaire 1 à 5. Et je parle beaucoup des données statistiques, donc je ne parle pas nécessairement euh, seulement d'un pays, mais je vais beaucoup parler, partir d'un enjeu, d'une problématique qui, est souvent ici, là, si vous regardez là, des problématiques liées à monde contemporain comme population, pouvoir, euh, euh, richesse, environnement, donc l'environnement qui est plus ou moins un monde contemporain actuellement, là. mais souvent, par exemple, je partais d'une problématique, l'élève devait choisir une problématique ici, par exemple, comme la famine. On pouvait faire des liens avec l'actualité et je demandais, par exemple, aux élèves d'aller chercher des informations sur un pays précis euh, qui vit une problématique et de décortiquer. Donc, euh, tant qu'à faire, j'allais chercher le régime politique, des données statistiques économiques, l'IDH et expliquer, par exemple, les causes et les conséquences liées, à, par exemple, ici, à la sous-alimentation de tel pays choisi par l'élève. Donc, ça permettait d'investir, de, euh, d'intégrer des problématiques bien précises en monde contemporain. Je le faisais souvent, en, en, souvent à la première étape. Donc, ça brisait la glace, ça leur permettait, il y avait des choix de sujets, de problématiques en monde contemporain. Puis après ça, ils filaient en associant cette problématique-là avec un pays. Puis Worldometer, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est un, un regroupement de statisticiens, des, euh, des universitaires qui sont totalement indépendants, donc aucunement affiliés politiquement à aucun gouvernement. Ils n'ont pas d'affinité économique non plus avec quelques groupes commerciaux.